Salut l'internaute, heureux de te retrouver pour une troisième fois consécutive dans ce format réaction et décryptage d'un passage médiatique d'un responsable Politique. Après Macron, évidemment, Castex et deux fois Véran et Darmanin, voici une nouveauté puisqu'on va s'attaquer ici à Philippe Poutou, le candidat d'extrême-gauche hein, du NPA aux prochaines élections présidentielles. Et comme vous le savez, si vous me connaissez, je suis plutôt favorable à sa lecture de la situation et du monde, étant moi-même de gauche radicale, sans pour autant n'avoir jamais voté NPA jusqu'ici. Mais ce n'est pas là la question, c'est pas là le sujet, car ce qui va être intéressant ici, en plus de la critique hein, du, du propos de discours de Philippe Poutou, ça va être d'analyser le comportement de Jean-Jacques Bourdin qui l'interview et qui, vous allez le voir, est bien différent de quand il se retrouve face à d'autres candidats et politiciens plutôt libéraux. Hein allez, posez-vous confortablement, c'est parti pour une vidéo décryptage de Poutou chez Bourdin le 21 décembre dernier. Go – Philippe Poutou, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Ouvrier, licencié, syndicaliste, candidat à la présidence de la République pour le nouveau parti anticapitaliste. Je ne suis pas un professionnel de la politique, dites-vous. Enfin, ça fait quand même quoi C'est la troisième fois que vous êtes candidat à la présidentielle ouais. Troisième fois ouais. Pas professionnel, mais presque. Hein. – ouais, euh, nous, oui. nous, on dirait plutôt professionnel du militantisme. Ah, – Professionnel du militantisme. – C'est quand même une mission militante. – euh... Bon. Bon, à ce stade de l'interview, c'est peut-être qu'un détail, hein, mais la question, ou plutôt la remarque hein, de Bourdin vient instaurer l'idée que Poutou serait un politicien comme un autre. Que tout et tous se vaudraient, hein, bonnet blanc et blanc bonnet, c'est malhonnête. D'entrée, puisque ce n'est pas vrai, hein, mais <rire> ce n'est que le début, j'en mets ma main à couper. Parlons du Covid. Philippe Poutou, Poutou. <rire> bah dis donc, c'est détendu dès le début. Hein Grand sourire de faux cul, bien évidemment. Hein ça fourche même le nom d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça présage vraiment rien de bien sérieux, hein, cette interview. Et puis bim, ça commence par le Covid. Hein Joie, bonheur. Euh, passe vaccinal. Vous êtes pour ou contre non, On est contre. Vous êtes contre le passe vaccinal Contre le passe vaccinal, contre l'obligation de vacciner. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile à, à gérer parce qu'on est pour la vaccination. En fait, on est on mais... pour. On, Alors on expliquez-moi serait... parce que là vous on êtes, êtes pour contre. Une... Mais, mais êtes... oui, mais on est pour une campagne de vaccination. On est ah pour hein. l'idée de convaincre. Oui, on pense que c'est un. Vous appelez, vous, vous appelez, le appelez les Français euh, à, euh, à se faire bah, vacciner. Pas si ça a un sens, comment j'appelle Mais euh... mais, en <rire> mais tout cas, on si, est pour et on pense que c'est un moyen de protection qui est réel. Notez déjà quand même le comportement de Jacques Bourdin, là, hein, à l'aise, souriant, comme je l'ai dit juste avant, mais ne vous y trompez pas, hein, ça n'a rien de sympathique. Non, il coupe la parole à Philippe Poutou, a euh, un euh, ton moqueur, se hein, moque hein, d'une prétendue contradiction entre être pour la vaccination et être contre le pass sanitaire, alors que c'est parfaitement logique, car il ne s'agit pas des mêmes impacts politiques dans la société. Hein. Bref, Bourdin semble opter, hein, là dès le départ, hein, une opération de décrédibilisation euh, de son invité, à coup de grands sourires et de ricanements méprisants. Sans doute qu'on va le confirmer durant la suite. Et euh, voilà, mais là par contre, ça aussi, ça pose le problème aussi de la vaccination à l'échelle planétaire et le paradoxe dans lequel on se trouve quand même aujourd'hui c'est que les pays riches sont vaccinés, ou en tout cas il y a des politiques de vaccination dans les pays riches et il n'y en a pas dans les pays pauvres. Je crois que c'est 2% de la population mondiale dans les pays du sud qui sont vaccinés. Et d'ailleurs, on a un problème aujourd'hui avec les variants qui viennent de ces pays où la population est très peu vaccinée. Donc euh, il y a aussi ce problème, que nous, cette incohérence qu'on critique, c'est qu'il faudrait une planification de la vaccination à l'échelle planétaire et ça suppose la levée des brevets et donc s'attaquer à un Truc et qui est quand même assez scandaleux, c'est les profits de, de, de l'industrie pharmaceutique. Ça représente 10 Nous, on, pour nous, à à nous, on pense qu'il faut ouais. euh, socialiser ouais. l'industrie pharmaceutique et lever les brevets et de manière à ce que justement il puisse y avoir une vraie politique de vaccination de la planète entière. Vous, vous êtes vacciné vous Mais on est contre, oui, bien sûr. Ah là, ça rigole moins tout de suite, Bourdin, hein quand l'ouvrier que vous regardez de haut vous cloue le bec avec sa réponse ben, parfaitement cohérente, sérieuse même et responsable. Hein du coup, hop on va vers d'autres bifurques, hein. on, on pose une autre question, bête et centrée sur la personne alors que le propos était de fond, là quand même. Bon, continuons. Vous êtes vacciné? Trois doses? Euh, ben, bah, bientôt. Euh, bientôt, bientôt la troisième, le rappel, ouais, ouais, ouais, bientôt, bientôt le rappel. Donc mais euh, voilà, euh, vous comprenez, en enfin, fait. Oui. Nous, on est contre l'obligation dans le sens, où, de toute façon, ça règle rien. Ouais. On le voit, c'est des conflits, c'est des problèmes. Derrière, c'est des licenciements de salariés. Donc, euh, Les irréductibles, comprenez Mais pour convaincre, convaincre, il faut être crédible. Euh, et le gouvernement n'est pas crédible. Il y a eu trop d'incohérences, trop de mensonges. Et hop, encore une fois, mouché. Bourdin reste bouche bée. Non, mais regardez-moi cette tête. Regardez-moi sa tête, il n'est pas content, ça se voit que Poutou s'en sort comme ça. Car il est vrai quand même, faut le dire, que Philippe Poutou n'est pas... Bah, il a beau être bon, hein, il est souvent peu à l'aise sur les plateaux télé, hein, où domine et règne les, les codes de la bourgeoisie parisienne. C'est une évidence, c'est un fait. Hein. Mais pour sûr qu'on va pouvoir souligner ça dans la suite de la vidéo. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ben ouais, le, le, imposer le vaccin, ça, ça devient pour plein de gens euh, suspicieux. Et on voit le, la difficulté qu'il y a aujourd'hui. Donc la seule méthode du gouvernement, c'est d'imposer, et il s'en sort pas avec ça. Et, et l'autre incohérence aussi, nous, on pense, qui est fondamentale, c'est comment on peut faire face à une crise sanitaire sans poser le problème de développer le système hospitalier, le système de santé, mettre des dispensaires de santé dans les quartiers, euh, mmh. embaucher, former. Et, euh, et voilà, on ne peut pas, on peut former, pas, pas oui. se contenter Faut de, du temps même pour embaucher. Bien formé. sûr, mais là, ça fait un an et demi que la crise sanitaire mmh. a commencé, et on s'aperçoit qu'un an et demi après. Ben, il y, y a des lits qui, restent, qui sont encore supprimés, euh, et les moyens ne sont pas donnés. Donc voilà, il y a quand même une politique de santé publique qu'il faudrait euh, faire, et ce n'est pas fait. Et du coup, ces incohérences-là, elles provoquent de la méfiance, et il devient difficile de convaincre, et c'est la méthode euh, à coup de force, et ça, ce n'est pas bon. Face au virus, quelle décision prendriez-vous qu que, Si vous étiez au pouvoir, là, que feriez-vous ben bah déjà, bah c'est développer le système de santé. Oui, euh, mais ça, oui. Ça, euh... Développer le système de santé. Il faut du mais, temps. Il faut. il faut du temps. Oui. Non mais je suis d'accord, mais mais à part ça, que feriez-vous Que feriez-vous Lui demande-t-il là comme ça. Mais il vient de t'expliquer tout son plan de société là quand même. Enfin, il y a des choses qui sont à faire et qu'il propose de faire. Là non, là on monte d'un cran. Hein Donc, Vous voyez, la Bourdin passe la seconde avec cette question bête attendue, décevante tellement elle est facile, hein, car elle vient s'inscrire dans ce qui semble être son seul angle d'attaque, décrédibiliser la parole de Poutou, donc de la gauche radicalement sociale, en sous-entendant que Macron, quand même, bah il a fait le job, hein, et que faire mieux que lui, bah finalement, euh, qui, qui aurait pu, qui aurait pu faire mieux, hein. Vous, Philippe Poutou, laissez-nous doucement rire. C'est-à-dire, la je bah, pas trop... quelle euh, décision euh, voilà. Non, non, non, ne craignez rien, <rire> ne craignez rien, Philippe <rire> Poutou. Ah, vous voyez, vous voyez que j'avais raison, hein, l'un comme l'autre saisissent les enjeux de ce moment, de ce moment. Télévisé. Poutou sait qu'il est la proie potentielle, enfin même certaine là, hein, qu'il ne maîtrise pas les codes bourgeois de l'exercice, qu'il est méprisé par son interlocuteur qui, lui, Bourdin, sait que Poutou sait. Alors il joue, il joue de sa position de dominante en ricanant comme ça doucement, euh, en lui euh, soufflant euh, qu'il ne craint rien comme ça pour le provoquer, pour se moquer, pour. Le... C'est du mépris, c'est vraiment un comportement paternaliste qui vise à bien montrer que Poutou n'est pas sérieux. Regardez-le, il n'a même pas de cravate, même pas de, de chemise. Et que ce qu'il représente est au pire méprisable, au mieux, à regarder avec un certain amusement, comme ça. Oh, il est mignon. Quelle décision prendriez-vous <rire> Vous seriez à la place d'Emmanuel Macron, là, face à ce virus, face à Omicron, par eh ben oui, mais c'est ce qu'on dit. cette déferlante mais qui s'annonce. C'est ce qu'on dit depuis à ce moment, c'est une campagne, sais pas campagne pas de vaccination, vous. mais qui est en campagne lien avec de un développement du système ouais. de santé. Donc, le système de santé, alors même oui, si c'est vrai non. que du jour au lendemain, on ne oui. réouvre pas faut tous les lits qui ont été supprimés, on ne réouvre pas tous les hôpitaux, et puis il n'y a pas évidemment assez d'infirmiers et d'êtres loyantes voilà. euh, quelques jours. Mais ceci dit, c'est une politique d'urgence, Voilà, il faut donner des moyens, ça veut dire rompre avec les politiques de libération de des hôpitaux, ouais, vous compris. avez compris. Donc. Oui. Pas sûr qu'il ait compris, hein. c'est hallucinant quand même ce, ce passage. Ça si grossi, on voit les ficelles tellement elles sont épaisses. Hein. Bourdin se, se montre, se moque presque ouvertement de son interlocuteur, comme ça, qu'il s'amuse à déstabiliser. Dé dé dé dé et malheureusement, bah, il y arrive un petit peu, hein. voulons-le que, que Poutou sourit et rougit presque là, même s'il se ressaisit ici et là. Ah, c'est énervant quand même ce passage. Bon, continuons. Mais sur la, poli euh, sur la politique sanitaire... <rire> Quelle qu qu décision prendriez-vous Rien de plus et rien d'autre Vous voyez bien, vous voyez, vous voyez bien que vous êtes nuls. Hein Macron sait très bien faire, lui, le job, vous êtes là, à critiquer, euh, sans rien proposer dans l'opposition, là, enfin, si, si, vous proposez bien des choses, hein, des choses sérieuses, évidemment, au fond, mais, mais, mais je fais genre que non, au contraire, ayant le martelant fort, les téléspectateurs n'y verront que du feu. <rire> je suis diabolique bah C'est déjà pas mal face à la crise sanitaire si on discute justement oui. de comment on peut. Et nous on pense que par exemple des dispensaires de santé dans les quartiers, c'est fondamental. Mmh. C'est-à-dire développer une sorte de maison de, de, de médecine publique euh, qui permette à la fois bah, d'assurer les tests, la, la gratuité des tests par exemple, nous on pense que c'est fondamental. Euh, la vaccination et puis même euh, la relation avec les habitants, rassurer informer sensibiliser Voilà, c'est ça aussi une campagne vaccinale, c'est qu'il y ait un personnel mmh. et des structures qui soient bien présentes. Et en fait voilà, c'est bah, ça l'urgence à notre avis l'urgence c'est pas vendre des la rafales euh, vous voyez là oui. aujourd'hui on se vante enfin euh, le gouvernement se vante de d'avoir des rafales, un contrat fabuleux des rafales et nous on pense que le contrat fabuleux ce serait justement de, re, contrat de remettre en place fabuleux des emplois hein, oui euh, génère les des les emplois c'est pas euh, parce que ça génère euh, oui. des emplois qu'on est pour on peut aussi penser que la santé peut générer énormément d'emplois les syndicalistes de chez euh, Dassault sont pas d'accord avec vous hein. Oui, mais nous on pense que l'emploi ça peut être converti quand je pense qu'il y a plein de syndicalistes de chez Dassault qui aimeraient bien faire autre chose que des armes s'il y avait la possibilité de faire autre chose et nous on pense que développer un véritable système de santé et même euh, tout ce qui peut être social, il y a les les, les secteurs sociaux, médico-sociaux étaient en grève il y a pas longtemps. Pourquoi Parce qu'il manque de moyens, parce qu'il manque de, de gens partout pour, pour pouvoir aider la population. Et on sait que la crise sanitaire, c'est pas juste un problème sanitaire au sens de santé euh, publique, c'est aussi une santé psychologique. Et on voit qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont euh, Donc, euh, qui je... dépriment, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Donc on si voit qu'il y aurait emprunté. besoin de recruter, de former et de et de développer à fond tout ce système. Euh... Je crois que c'est le mot que je veux le plus prononcer dans cette vidéo mépris. Quel mépris, franchement, de ce type. Regardez là, quand Poutou dit très justement que l'emploi n'est pas, pas la raison de faire n'importe quoi, n'importe comment, et que l'on peut créer, et que l'on doit créer des tonnes d'emplois dans les secteurs de la santé, de l'aide sociale à la personne, et hop, hop, là, on n'entend plus Bourdin. Normal, il ne l'écoute plus, regardez là, il regarde ses fiches pour trouver une autre boule puante, pour le déstabiliser. Ce n'est pas une interview, c'est un guet-apens. Si j'ai bien compris face à la crise sanitaire... Vous développez le système de santé, vous vaccinez, vous vaccinez, grande campagne de vaccination, vous recommandez le port du masque, vous recommandez ouais, les gestes barrières qui la te distanciation. Te ouais. eh oui, oui, ouais, ouais. oui d'accord. Et dites-moi, euh, et les faux passe sanitaires, qu'est-ce que vous feriez Et il a trouvé sa boule puante. Et dites-moi, donc, euh, ah, et les faux passes sanitaires, non mais lol, lol, mais, mais il vient de te le dire quand même là, Poutou au pouvoir, il n'y a pas de passe sanitaire. Hein Donc pas de triche, pas de faux passer. C'est quoi cette question Vous sanctionnez ou pas Ben si on a une politique de convaincre, on pense qu'il y aurait beaucoup moins ce problème là de triche, ah de non, passer non, à non, ça travers. Ça hein. c'est facile. Ben, ça non, non, c'est pas facile. c'est la, ben, la logique tu même de veux... Non mais un gouvernement qui impose et qui se oui. comporte comme il se comporte, ben, ben forcément, il y en a qui répondent de euh, vous, en les trichant, comprenez vous Vous les comment vous y comprenez y de les tricheurs qui, qui détournent l'argent dans les paradis fiscaux, euh, c'est pareil, non, Ouh là là, non, c'est pas pareil, c'est pas pareil du tout. Hein. Et le parallèle là est périlleux, voire impossible, et je crois même qu'il euh, qu s'en rend compte en fait en le disant, là. Bah oui, les motivations qui poussent à faire un faux pass sanitaire sont pas du tout les mêmes que celles qui poussent les très riches à fronder le fisc. Vous voulez condamner ceux qui détournent l'argent dans les paradis fiscaux. Oui, oui. Bon, donc vous voulez aussi <rire> condamner ceux qui... Bah voilà, voilà, on le voit par sa tête, il est encore une fois mal à l'aise, il est pris au piège de, de sa propre comparaison foireuse. Hein, et puis Bourdin fonce, et il aurait tort de ne pas le faire, dans la brèche. Se font faire de faux pas sanitaires. Bah, que c'est évidemment pas une bonne... Bah là il y a des drames, il hein, y a des gens qui faisaient croire oui. qu'ils étaient vaccinés, puis qu'ils oui. se retrouvés à l'hosto. Bon voilà c'est triste, ouais. là. et là c'est vraiment dramatique effectivement. Là on s'aperçoit que c'est pas du tout une solution. Bon. Bon. Hein, voilà, le petit mot là, dommage que Bourdin ne soit pas à l'écran quand il le prononce, euh, car ce n'est pas juste un petit mot anodin comme ça, non, bon, comme pour enfoncer le clou et, et bien marquer qu'il a pu faire plier Poutou comme ça, qu'il a pu le dominer, le faire avouer qu'il n'était pas crédible, vous voyez bien, réel pass sanitaire, hein, sujet du Covid, vous n'êtes pas crédible. Et Poutou, bah, bien malheureusement, euh, a merdé, hein, là, clairement, en, en fonçant tête baissée dans le, dans le piège en fait. Bon, après il faut connaître aussi que c'est pas que pas un exercice simple d'aller se confronter comme ça sur un plateau de télévision à un chien de garde du capital comme Bourdin. Mais bon, alors, il y va. Donc s'il y va, il faut que bon donc donc il aurait peut-être donc là, il aurait très bien pu dire que lui au pouvoir, il n'y aurait pas cette question à se poser en rappelant qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire tout en rappelant aussi qu'il n'y a aucun lien entre ce pass et la prolifération du virus, puisque les personnes vaccinées utilisant le pass sont bien plus, malheureusement, c'est pas de leur faute, on leur dit d'être comme ça, bien plus souvent insouciantes et tout aussi contaminantes que les autres. Hein. C'est une réalité, désormais documentée et affirmée par les autorités de santé publique. Il a raté clairement son coup, pas bourdin, dommage. Bon, pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas Jean-Luc Mélenchon, Philippe Oh voilà, voilà, Bourdin a le point sur Poutou et il veut sans doute ben, l'achever avec ça. C'est si, si téléphoné, si prévisible quelque part, même si ça sort donne nulle part un peu à ce moment-là, cette question. Hein. Parce que là, cette interview jusqu'ici, c'est vraiment navrant, faut quand même le dire. Alors là, j'espère que Poutou va savoir quand même être fin à ne pas se vautrer dans l'interminable critique facile de Mélenchon que, que Bourdin... Bourdin n'attend que ça, là Il attend que ça Il attend que ça et on va voir maintenant. Mélenchon, c'est les eh Parce qu'on a plein de désaccords. Lesquels euh, bah, Après, c'est le problème de la gauche actuellement. Hein. Oui. Euh, même si Mélenchon. Où est-elle d'ailleurs fait... <rire> Vraiment, c'est gros. Tellement gros. Et Poutou qui semble tomber dans le panneau encore une fois. Mais c'est frustrant, bordel. Regardez bien leur visage. Celui de Poutou, clairement pas à l'aise, déstabilisé. Et celui de Bourdin qui trahit ses motivations si Mélenchon Où fait, -elle, fait figure d'une gauche plus radicale que le reste de la gauche, mais on parle beaucoup de l'éparpillement de la gauche, de, de, de sa division, mais nous, on a envie de discuter aussi de, de ce, du fait que la gauche est complètement discréditée, parce que la gauche, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, elle a trahi, elle a renié ses idées, et aujourd'hui, l'état de la gauche, eh c'est celui-là, c'est celui, celui d'une gauche qui, est complètement, qui a plus la confiance de la population. Et, euh, et donc, du coup, ben, euh, c'est ces bilans-là qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Mais Philippe, de quoi tu parles Je te tutoie, parce que, bon, les camarades, quand même, hein, Bourdin, là, te demande très clairement pourquoi tu ne rejoins pas Mélenchon, tu lui réponds qu'il existe des désaccords, sans en préciser aucun, pour finalement dire que cette gauche-là a toujours été traître, a toujours trahi quand elle est au pouvoir. Mais, mais c'est une erreur grossière, et j'espère que c'est qu'une erreur. Quel est le rapport avec la question Tu amalgames là Mélenchon et les filles avec le PS de Hollande et de Valls Et que tout ça, ce serait la fausse gauche, et que toi, tu serais la vraie gauche Non mais c'est quoi Mais c'est chaud parce que nous, là, ça discute beaucoup de la primaire de la gauche, effectivement, et derrière euh, ou Hidalgo, derrière Jadot, ou derrière Taubira, ou derrière Mélenchon. Et nous, ce qu'on a envie de discuter, c'est quelle gauche on voudrait reconstruire, on voudrait pas reconstruire la gauche. Mais vous êtes prêt trahite. à discuter avec Mélenchon, à débattre, avec, oui, y a pas de problème. Taubira, mais, avec, ouais, avec toute la gauche, avec Jadot, ouais, avec. Ouais, oui. mais justement, faire le bilan un peu de cette gauche au pouvoir, parce qu'on parle de Taubira ou d'Idalgo, par exemple. Il n'est a, c'est oui. pas si vieux que ça. Il y a cinq ans, c'était Hollande, hein, dans mmh. la, entre 2012 et 2017. Hollande qui a, qu a, qu a fabriqué Macron. Il euh, mmh. y avait Val. Et pour nous, ça n'a rien à voir avec la gauche, ça. Et en plus, c'était la loi travail, on s'est voilà, fait gazer, ouais, ouais, ouais. on a fait, on s'est fait attaquer socialement. <rire> Donc du coup, cette gauche-là, on n'en veut pas du tout. Et c'est quand même intéressant de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gens qui se vantent d'être de gauche aujourd'hui ont mené des politiques de droite euh, et on, que, ont, été, ont mené des politiques, mais quand même, euh, violentes contre que la vous population. Bordel, Philippe, c'est quoi la question euh, T'as pas compris la question La question, c'était si, si oui ou non, tu pourrais t'allier à Mélenchon. Et toi, là, tu le mets dans le même panier que Hollande, Jadot, Val, Sidalgo et Taubira. Non mais quand même, c'est pas sérieux. D'autant plus qu'on va le rappeler quand même, tu es actuellement élu d'opposition à Bordeaux avec le soutien de la France Insoumise, quand même. Hein et, avec, et aux côtés, aux côtés d'élus et de militants euh, LFI. C'est vraiment pas malin euh, de, de, de ne pas être clair là, sur la question et son propos. et faut donner ça ailleurs. Parce que là, tu donnes exactement ce que Bourdin et compagnie, tout le monde bourgeois qui représente, attendent de toi. Du Mélenchon bashing, tout simplement. Pour nourrir encore une fois l'éclatement de la gauche, tout ce récit de, de, de, entre, qu'on entretient, euh, l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative à la Macronie. C'est franchement décevant. D'autant plus qu'il y avait bien d'autres réponses à donner, hein, comme creuser les désaccords politiques entre le NPA et LFI. Il y en a forcément pour nourrir le débat et progresser, plutôt que de donner encore ce spectacle désolant feriez à une primaire. Non, la primaire, non. primaire à gauche. La primaire, non, parce que justement, c'est complètement euh, absurde de penser qu'on peut se retrouver avec Hidalgo, Tobira euh, ou Jadot, qui ont participé à des gouvernements euh, euh, comme celui d'Hollande et Valls. Là, voilà, on peut pas ça, on peut pas, parce qu'en fait, il y a une gauche, on le redit, il y a une gauche qui trahit, et donc nous, nous, nous ce qu'on voudrait discuter, c'est d'une gauche de combat, d'une gauche que, euh, radicale, anticapitaliste, et d'arriver à montrer qu'en fait, si, si jamais la gauche arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment il faudrait le faire Mais si on a un programme de, de progrès social, je vais exemple, venir sur votre programme. Comment on l'impose Et nous, oui. on pense que ce qui est incontournable, c'est la mobilisation populaire. C'est la lutte. C'est euh, un rapport de force dans la société. Sinon, on se fait bananer à chaque fois. C'est ça la différence. La, bah, la, la révolution. L'idéal, au bout du compte, c'est ça. Mais oui. même sans ça, euh, des mobilisations comme on a vu en Algérie, comme à Hong Kong, ou même au Chili avant la crise sanitaire. Mmh. Voilà, c'est des manifestations énormes et qui, qui mettent une pression et qui montrent, enfin, euh, c'est arriver à exprimer à la fois sa colère et euh, l'urgence sociale et puis d'arriver à l'imposer par des luttes. Bon, nous, on pense que c'est ça qui est fondamental. Ben voilà, voilà, voilà une réponse intéressante qui aurait pu être donnée juste avant, hein, mais là c'est trop tard parce que du coup là ça vient quand même un peu ce, ce positionnement vient un peu en, en opposition hein, avec la stratégie LFI qui est plus républicaine, plus, plus, euh, plus pacifiste, aller voter, agir dans, les, dans le cadre des institutions, etc. Euh, la révolution citoyenne, tout ça. Alors que toi là, NPA, va bah, vous sembler être bien plus dans la confrontation, dans, dans l'action de terrain direct, de lutte et le rapport de force frontale. Ben voilà, cette réponse aurait pu être donnée un peu plus tôt. Pourquoi ne pas l'avoir donné en fait euh, Avec à la question principale Là c'est trop tard. Médiatiquement, là, l'erreur est faite. C'est-à-dire que l'amalgame Mélenchon et Elefie est égal à la gauche qui trahit. et eh ben voilà, l'amalgame est fait. Et à moins que ça ne soit l'objectif, auquel cas je ne proposerai pas du tout la stratégie. Est-ce qu'à vos yeux le fascisme nous menace Oui. Ah, oui. Plus ou moins content, pour court terme, mais on pense que bah, Zemmour pour nous c'est un fasciste déjà, alors un fasciste tranquille sur plateau, il est invité un peu partout, il dit tranquillement bah, toute sa haine des, des autres, et nous on pense que c'est ça, le, le, c idéologiquement c'est le fascisme, après c'est pas parce que l'idéologisme... Mais fascisme d'extrême gauche aussi euh oh, bah non, enfin... Ah <rire> oh là là, mais c'était le ventre. mais que dire que dire En même temps c'est si tentant j'imagine, hein. et tellement derrière du temps hein, de, de, de tout brouiller comme ça, de, de plus rien à de sang, de tout mettre au même niveau, de faire croire que tout se vaut, hein. voyons, voyons voir quand même ce que Poutou va en, va, va en dire. Je non, pas non, pas là, là, là, là, non, je je dis, je non. Dis je ça. pense là. Non, pas... parce qu'il y a des, des groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, qui sont aussi violents les uns que les autres. Ouais, hein. mais c'est pas. C'est la violence, mais... elle, elle est de partout. <coughs> oui. hein, Macron, il a une forme de violence aussi. Euh, la répression policière, euh, les attaques euh, contre les manifestations. Donc il y, y a toujours de la violence. La société est violente de fait en imposant du chômage, de la précarité à des millions de gens. Euh, la crise sanitaire, c'est violent aussi. Donc en fait, oui. la violence, elle est, elle est diverse. Et euh, la violence fasciste, c'est pas la même que la violence de l'extrême gauche. Euh, et encore, la violence de l'extrême gauche, jusqu'à présent, euh, elle n'est pas comparable ce que font les zouaves ou euh, ce que font les, euh, les générations identitaires à la frontière en chassant les migrants. Il y a beaucoup de choses à dire là, déjà c'est très intéressant de voir qu'il ne nie pas la violence de l'extrême-gauche, et même de l'utilité de celle-ci. C'est-à-dire tout en rappelant que la violence est présente partout, et d'abord du côté du pouvoir actuellement, entre les mains de Macron. Hein. Et il a raison, la violence d'extrême-gauche c'est quoi Je l'ai vu par moi-même, hein, à travers mon travail de journaliste, casser les banques, des vitrines de banques, des McDonald's, bref, atteindre des, des symboles du capitalisme et de l'oppression capitaliste, et s'habiller en noir, voilà. voilà. Sans déconner, c'est à peu près ça, hein. c'est l'essentiel. Et la violence d'extrême-droite Agresser physiquement des gens du camp d'en face, menacer de mort frontalement ces personnes, comme le montrent les tonnes de vidéos de, de, de, de types armés qui tirent sur des caricatures, euh, de et ils le disent eux-mêmes, hein, de gauchistes, de d'électeurs de, de Mélenchon, d'arabes, d'Homo et de juifs, ce n'est pas la même chose quand même. Sauf pour Bourdin, hein, manifestement. Mais, mais pour finir, c'est qui Bourdin ici, dans ce contexte c'est le représentant de la classe bourgeoise face à Poutou le prolo. C'est très simple. Et qui définit ce qui est violent et qui ne l'est pas Les bourgeois. Et puis ils nous l'imposent ensuite à travers leurs médias, évidemment. C'est pour cela qu'on ne parle jamais ou très peu à la télévision de, de la violence sociale opérée par Macron, par le libéralisme, mais qu'on passe des heures à blablater sur une vitrine brisée. Vous voyez, c'est quand même pas tout à fait pareil, pas du tout pareil même. Mmh. Non, nous on, nous, on pense qu'il y a un danger fasciste, parce qu'on on le voit, euh, euh, plus la société est inégalitaire, plus il y a euh, justement de pauvreté. On voit qu'il y a une classe dominante, euh, les plus riches, qui se méfient et puis qui ont tendance à commencer à apporter des solutions un peu radicales. C'est que... l'exemple de Bolloré, le milliardaire oui. qui soutient Zemmour. On voit comment une partie de la bourgeoisie euh, se positionne un peu comme ça, et un peu comme si s'il euh, se méfiait des risques d'exclusion sociale. Je... Et c'est vrai que le fascisme, c'est une réponse à la crise Je rappelle capitaliste. que vous êtes trotskiste et non pas ouais. communiste. On est euh, euh, le... Le... Oui, euh... il faut bien... Il faut il faut bien c'est communiste, communiste aussi. 30 ans de la mais... fin de l'URSS, oui, c'est ouais. communiste aussi, mais autrement. Mais anti-stalinien, ouais. Mais anti-stalinien. La police, elle tue, vous avez regretté de dire cela. <rire> Quoi c'est énorme, putain, mais c'est pas facile. Comme tout à l'heure, voilà, avec son « bon ». Et puis on enchaîne. Là, il utilise un autre mot pour une transition, voilà, tu vois, c'est bien. Et hop, et puis vous regrettez d'avoir dit ça, tu... mais c'est quoi ce délire C'est ce que vient de dire Poutou et sur le positionnement, là, hein, de fasciste d'une partie de la bourgeoisie euh, en réponse à la crise euh, capitaliste qui, qui génère la crise sociale. est très très juste. C'est bel et bien le même mécanisme qui se met en place euh, comme lors des années 30 avec Hitler. Oui, alors le, la, la comparaison hein, elle a, elle a des limites, mais c'est quand même dans le même mécanisme, c'est ça. La crise sociale générée par la domination économique bourgeoise semble une nouvelle fois entraîner tout le monde vers le chaos, mais Bourdin préfère euh, rappeler que Poutou et l'NPA sont trotskistes. Et puis sans définir ce que ça veut dire, hein, juste en balançant quelques mots-clés, comme ça, des mots-clés qu'on adore en plus, hein. communiste, URSS, Staline, et hop, on passe à autre chose, comme ça, c'est bon, ça suffit, ça fait peur à tout le monde, et voilà. Non mais, l'effet, l'effet c'est ça, hein, je dis que quand ça fait peur à tout le monde, c'est vraiment ça, l'effet sur la plupart des téléspectateurs sera l'effroi, car qui sait ce qu'est le trotskisme, vraiment, ou même le communisme Bien peu de monde. Et si c'est votre cas, je vous encourage vraiment à aller au moins lire quelques pages Wikipédia, ça vous fera pas de mal. Allez, on continue. Ouais. Mais anti-stalinien, la police, elle, tue, vous avez regretté de dire cela <rire> Pas du tout. Vous n'avez pas tue. regretté Non, parce que la police C'est la vérité. Bah, la police tue, bien sûr. Après, euh, après c'est la, la mais discussion. Elle tue, elle tue. Vous avez même dit elle tue une quinzaine de ouais, jeunes bah, par ouais, an. Bah, oui, c'est des chiffres qui ressortent de certaines études. Euh, de certaines euh, études, ouais, mais ouais. on ne sait pas lesquelles. Oh là là, vous avez même dit que, franchement, et puis quoi, quelles études, on ne sait même pas lesquelles. Vraiment, c'est terrible. Parce que bah si, on le sait, la police tue et ce n'est pas une information de poutou. Déjà à l'époque où il l'a dit, quand le scandale avait éclaté là, en, en, en octobre dernier, des tas de médias avaient vérifié et affirmé, comme ici Libération, qu'effectivement Poutou avait raison et que les chiffres sont connus. Il s'en en fait que le porte-parole. Chiffres fournis par la police elle-même via l'IGPN quand même, hein, qui communique par exemple qu'en 2020, il y a eu 32 décès suite à des interventions policières. Alors oui, la police tue parfois avec légitimité, mais bien trop souvent motivée par la haine, le racisme et autres bavures hors la loi. Bastamag propose un recensement pointu basé sur des chiffres du coup fournis par le gouvernement des 746 décès à la suite d'interventions des forces de l'ordre depuis 44 ans, soit 17 par an. On est au-delà des 15 et d'ailleurs avec une nette augmentation ces 5 dernières années où on est plutôt autour de 30. Je vous laisse, si vous voulez bien consulter, les articles de l'IB et les autres en lien sous la barre de description. Mais à la limite, si c'est 15, si c'est 10 ou si c'est 5, la police tuera Mais... de toute façon parce qu'on a des, des figures emblématiques Mais Adama Traoré, Zinem Redouane euh, Rémi la Fès, Cédric pourquoi Souvia. Pourquoi selon vous la police C'est tue... ça qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de, au de ça La police tue maintenant, pourquoi elle tue Est-ce que ce sont des dérapages Est-ce que c'est euh, le, le résultat d'une politique répressive Est-ce que c'est une, une autonomisation de la police aussi, qui a tendance à faire un peu ce qu'elle a envie de faire Et derrière, oui, nous on voudrait discuter de la répression politique, et on voudrait discuter de, de, de cet ordre euh, public qu'on nous dit important à maintenir et nous on bah pense oui. qu'il y a un ordre social oui c'est l'ordre des dominants il y a aussi un ordre public et euh, et à maintenir hein, vous euh, êtes ben, oui mais cet ordre public là c'est celui des riches contre les pauvres c'est celui de, dans lequel ils veulent ils veulent pas qu'on conteste et c'est celui là qu'on veut remettre en cause voilà il a raison là je trouve qu'il a raison hein. j'ai rien à dire là-dessus <rire> bon après c est, c est, pour beaucoup de personnes ça peut paraître être caricatural mais c'est quand même il a raison il a raison hein. et je devine d'avance que Bourdin va vite changer hein, de, du coup de cap <rire> pour ne pas avoir à rebondir dessus moyen voir donc là-dedans, oui, il y a un aspect répressif, une répression qui se généralise, qui se perfectionne, on l'a vu dans les manifestations, mais pas que, aujourd'hui la crise sanitaire, c'est aussi l'occasion de renforcer et de perfectionner encore plus la répression et ses logiques de surveillance, de contrôle de la population. C'est une répression, c'est une répression, les dizaines de y milliers d'amendes… Il une dictature sanitaire mais... qui s'est euh, installée ben oui, en et France. Et voilà, et voilà, voilà. c'était prévisible quelque part, hein. on l'a vu, c'est la mécanique hein, Bourdin depuis tout à l'heure. Franchement, ce type est une honte quand même, à balancer toutes ces boules puantes comme ça à intervalles réguliers que la discussion de fond devient intéressante et que ça l'agace que, la que Poutou soit dans le vrai. C'est... Bon, restons calmes quand même, hein. C'est difficile, hein. En tout cas, disons juste que c'est un bon chien de garde du capital comme on aime les détester. Toutes ces amendes, ah, qui, euh, non, pas nous on prononce pas ce mot-là, parce ah. que la dictature, il faut quand même euh, comparer ce qu'est... Compa enfin, c'est pas, on n'est pas dans une dictature, mais oui, on est dans un régime autoritaire, en tout cas qui utilise de plus en plus des méthodes autoritaires, et qui a tendance à, à toujours imposer, <coughs> contrôler, surveiller, alors qu'on pense qu'il y aurait justement autre chose à faire, et qu'on a besoin je... d'un monde euh, moins violent. J'ai regardé votre euh... programme, justement. Euh... Qu'est-ce qui va encore nous sortir Car là, encore, Poutou a raison. Comme d'autres à gauche, hein, je le répète, hein, parce que pour pas ne citer Mélenchon, mais je pourrais, car jusqu'ici, c'est bien le seul qui dénonce ce régime politique hypocrite hein, qui se d'être une démocratie alors qu'on est clairement entré de plein pied dans un état policier depuis 2015 au moins. Et oui, il est vrai de dire que les mesures anti-Covid sont tout comme celles anti-terroristes. Hein, bien évidemment, c'est avant tout. Ah, la répression, et ça a été documenté encore une fois, dénoncé par les ONG, par des, par des, des, des, des médias sérieux, euh, euh, servent à réprimer les opposants politiques et syndicaux. Et ça, vous ne verrez pas les Taubira, les Jadot, les Hidalgo le dire. Ah bah non, non, non, vous verrez que les gens de gauche, hein, voilà, et pas eux. Moi-même, si vous suivez mon travail depuis un temps, vous le savez déjà, j'ai été victime à plusieurs reprises de cette répression-là, qu'il décrit tantôt physique, avec des coups portés à la tête, causant des traumas crâniens et d'autres problèmes de santé, Tantôt administrative, avec des tonnes d'amendes arbitraires que j'ai reçues sans jamais n'avoir été notifié de rien, sans avoir été arrêté même. Je vous raconte tout ça dans plusieurs vidéos de ces derniers mois et même années que vous retrouverez en lien dans la description. Dans quelle France voulez-vous nous faire vivre, Philippe Poutou Désarmement de la police. Oui. Hein il faut absolument désarmer la police. Alors, euh, je vois pas comment elle va faire. Hein, désarmer la police dans les manifestations notamment. Oui, mais évidemment. pas la police qui intervient Et, euh, bah, pas dans les quartiers difficiles pour lutter contre les euh, trafiquants de oui, drogue. Il là, faut pas non plus tout mélanger. Les quartiers ouais. difficiles, il n'y a pas toujours. Euh, non, non, il euh, n'y a pas, nous, pas toujours. Dans les quartiers populaires, on est pour les armer, par contre. Mais la lutte antiterroriste, elle ne peut pas être désarmée. Je ne parle pas de la lutte. Je parle la lutte contre les trafics les truands ou les truands oui. euh, voilà bon. ouais, mais le problème bon, dans les quartiers populaires ils sont souvent euh, envahis mmh. par des polices qui jouent au cowboy et euh, bon. c'est facile à, à confondre tout volontairement hein, les jeunes de quartier sont emmerdés archi contrôlés euh, et euh, souvent pourchassés donc là oui là on est pour désarmer cette police là mais c'est pas juste le désarmement de la police c'est aussi euh, d'arriver à faire en, euh, discuter que la réponse aujourd'hui ce qu'on appelle l'insécurité ou ce qu'on appelle les violences les incivilités ou tout ce qui peut euh, nous on pense qu'aujourd'hui le problème premier c'est le chômage et la précarité voilà hein, il est quand même doué hein, Philippe Poutou et c'est en cela qu'on voit hein, qu'il qu commence à prendre de la bouteille pour, euh, pour retomber sur ses pattes comme ça quand on le maltraite, quand on, le, comme ici, euh, essayer de lui faire dire autre chose, des choses qu'il ne l'a pas dites. Le coup, hein, là, de, de désarmer la police et d'en faire le, le tableau hypocrite hein, de joyeux naïfs euh, qui veulent une police sans armes, tout plus les petits oiseaux, partout comme ça, tout le temps, est aussi fait à Jean-Luc Mélenchon. Qui lui aussi souhaite désarmer la police, mais comme le dit Poutou, sans le, sans tout mélanger. Soyons sérieux, deux minutes. Une brigade antiterroriste qui va aller déloger un forcené armé, ce n'est quand même pas pareil, hein, hein, que d'aller armé jusqu'aux dents, au contact de citoyennes et citoyens en manifestation, qui sont eux armés de t-shirts et de pancartons en carton. Non mais quand même, c'est ça le, le fond du propos. Mais là, ils font semblant de pas comprendre hein, les bourgeois, là euh, représentés par par, par, par Bourdin. Surtout que l'on sait, c'est documenté depuis très longtemps sérieusement que ça entraîne une escalade de la violence qui vient ensuite discréditer les mouvements sociaux qui sont eux légitimes et nous nous sommes en droit de nous poser la question de nous demander comme le font Poutou et Mélenchon si ce n'est pas une volonté politique derrière. Ce n'est pas fou de poser la question. Si la société elle, était capable d'offrir un avenir à tout le monde, un, un logement, pouvoir se soigner, pouvoir mmh. se transporter, s'il y avait tout ça, s'il y avait ces services publics justement, qui n'existent plus, et bien la société, les problèmes se posent différemment. Philippe Poutou, nous, on est pour réponse sociale. Voilà. Vous euh... proposez une France aux frontières ouvertes, ouais, liberté ouais, de circulation, ouais. d'installation, avec ou sans papier d'ailleurs. Mais quel est le rapport Justement, Philippe Poutou, vous qui parlez de services publics, de transports pour tout le monde, de logement, de justice sociale, justement, vous voulez ouvrir les frontières et accueillir tous les migrants du monde quel est le rapport, débile Mais c'est hallucinant, vous voyez le manège quand même. Poutou avance des billes pertinentes, dit qu'il pense que du travail et, et, et des services publics de qualité pour tout le monde, la société avec cela bah, serait bien moins violente et plus juste. Et Bourdin, là, le coup pour, pour l'emmener sur ce terrain-là de l'immigration. Mais franchement, alors oui, c'est un sujet que moi j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, mais aborder ce sujet-là, qui est un sujet politico-philosophique, qui est très sérieux, que sont les frontières, c'est un débat profond. Qui critique l'appareil d'État, etc. Mais c'est pas possible, en fait, là, en 30 secondes sur tes missions. C'est pas possible. Et il le sait, Bourdin. C'est à dessein pour faire passer Poutou et son camp pour des illuminés. Ça m'énerve. Je suis pas étonné. Mais, mais à un moment donné, ça me ça gaffe, en fait. Ouais. Avec ou sans papier. Nous, on est pour l'accueil des, ouais. des migrants, ça c'est sûr. Ou, sans, sans vous sans les quota. installez où ben, vous savez qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de bâtiments qui sont oui. vacants, Donc déjà, non mais techniquement, il c'est possible. On accueille. La, la, le monde, la France comme oh, l'Europe, ce sont oui. des, euh, des des zones très riches. Là, par exemple, Jordanie ou la Turquie accueillent des millions de migrants. En fait. oui. Et ce sont des pays qui sont soignés. A priori, dans des camps. Priori, plus dans pauvres. des camps. Oui. Dans ben, des ouais. camps. Non, mais Nous, euh, nous, nous euh, la différence, c'est qu'on a les humainement, moyens. Non oui. mais non, on veut nous faire croire qu'on est dans un monde où en fait, les pauvres, ils n'ont qu'à rester dehors, alors qu'en plus, non, nous… – non mais une idée importante quand même, une idée quand même, euh, oui, mais les migrants, donc les migrants, ils fuient il des dictatures, ils fuient des misères, ils fuient même la crise. Donc vous dites euh, aux migrants, venez en France. Oh, mais là, là, mais c'est pas possible Mais c'est un journaliste qu'on a là ou c'est tonton raciste au repas de Noël qui a bu un coup de trop Sérieusement, Poutou n'a pas la place pour parler. Il se fait constamment couper la parole. Regardez, réécoutez le passage, vous verrez. Car Bourdin a un objectif précis qu'il cache presque pas qu'il ne répond pas. Il pose une question, mais Poutou ne doit pas répondre qu'il passe pour un irresponsable. Parce que quand il commence à répondre, bah, il, il répond bien. Donc non, on passe à autre chose, on veut, on veut décrédibiliser. C'est pour ça qu'il finit par répondre lui-même, Bourdin, à sa propre question, en affirmant sous les traits d'une fausse question. Mais vous dites aux migrants de venir en France, là. Vous dites à tout le monde de venir en... la, la, toute la misère du monde. On dit pas venez en France. De toute façon, ils veulent survivre et ils viennent vers les pays où il y a un peu oui. plus de richesse. Donc ça, c'est logique. Et nous, on dit que des pays qui ont de la richesse, ils n'ont pas le droit de refuser l'entrée des gens qui sont en train de crever à, à, à l'extérieur. D'autant plus, plus que l'État français est responsable, comme tous les États impérialistes, de la misère qu'il y a ailleurs. Parce que l'État français soutient quand même pas mal de dictatures. On parlait, Je parlais des armes tout à l'heure. Mais quand la France vend à la dictature égyptienne des armes qui servent à réprimer son peuple, ou quand la France vend aux Émirats Arabes Unis, hein, puisque c'était en jeu du contrat des rafales il y a pas longtemps, ou à l'Arabie Saoudite, bon ben voilà, nous on pense qu'il y a quand même il y a un problème politique qui est posé de fond, c'est pourquoi la France soutient des régimes qui eux, dont, dont on sait en plus qu'ils sont plus ou moins en soutien du terrorisme international, donc il y a aussi cette question impérialiste, cette question colonialiste, et donc du coup les pays riches ils peuvent pas dire non, les gens rentrent pas, euh, les pays riches ont la responsabilité à l'égard de cette mise en là donc, on accepte donc du coup, coup oui, ouvertes. et puis c'est une société humaine, on a envie bon. d'être solidaires, de coopérer, bon. les frontières, les frontières même, et... même du point de vue de la crise sanitaire, les frontières, c'est une mauvaise réponse de fermer les frontières. Donc, du coup, oui, il faut ouvrir les frontières. Il faut aérer. Après, par contre, il faut trouver euh, bah, des solidarités et une nouvelle redistribution des richesses qui permettrait d'accueillir et de faire que les gens vivent aucun salaire. Et hop, Poutou qui retombe bien sur ses pattes. Encore une fois, chapeau. Hein, c'est un discours que franchement, honnêtement, je partage assez, voire entièrement, car il se vérifie dans les faits hein, historiques qui découlent des études, des recherches, de l'histoire. Tout simplement, chaque action entraîne une réaction et l'action impériale de, la, de notre pays, mais on n'est pas les seuls, mais de notre pays parce qu'il s'agit de lui, là, passé et présent, bien que différent aujourd'hui, eh bien donne des réactions en chaîne tout le long de l'histoire et pas juste, c'est parce qu'on arrête d'être impérialiste que c'est fini. Non, il y a une inertie à laquelle on doit faire face avec sérieux. Et évidemment, la Bourdin est séché et passe à autre chose directement. Non, mais voilà, il y a vraiment une, une lecture euh, globale, géopolitique, politique, sociale, tout ça, économique, qu'ils ont. À, à, à, à la gauche de la gauche euh, qui est bonne mais que très peu de personnes a envie d'entendre parce que bah, ça remet tout en question en fait, ça remet tout en question puis on n'a pas envie voilà on a envie de continuer euh, à, à ignorer l'esclavagisme à l'autre bout du monde pour avoir des choses pas chères chez nous, enfin il y a plein de choses qui, alors que c est, c est, ne, pas, ne pas changer ça nous entraîne vers le chaos c'est évident, à court ou à moyen terme c'est évident Terre en dessous de 1800 euros ouais. net, c'est ce ouais. que vous proposez, mais je me mets à la place d'un patron de PME ou de TPE, comment fera-t-il pour payer les cotisations ben, faut sociales faut... C'est évident exemple, exemple. il faut tout revoir, comment la fiscalité, il faut la revoir, le système fiscalité, de sécurité sociale, il faut le oui. revoir. Parce à dire... fait... La fiscalité, oui, mais oui, mais à dire... Mais c'est-à-dire. laisse-le parler bordel de cul L'idée du salaire, pour nous ce serait un, un salaire à vie, c'est-à-dire arriver à construire une véritable sécurité sociale -à par à un vie. système de cotisation qui permette d'assurer un revenu indépendant du, du fait qu'on qu travaille ou pas. Cotiser. Mais oui, mais, mais, mais c'est pour ça qu'on défend, mais il oui, va falloir que le patron cotise aussi. Oui, beaucoup plus oui. qu'il ne le fait actuellement. C'est-à-dire que vous alourdissez les cotisations patronales. Là, en fait, nous, on est pour, ah oui, oui on est pour supprimer oui, toutes les exonérations de cotisations sociales, on oui. est pour revenir à l'impôt sur les sociétés oui, non, mais, telles qu'il était avant. Mais, mais le patron mais, de PME, il fait a... comment mais, mais il fait comment Expliquez-moi parce que vous, vous avez, que là je... vous avez quand même un oui. âge, vous pouvez vous rappeler oui. de ce qu'il y avait il y a 40 ans. Oui. Il y a oui. 40 Merci. ans, Merci. Euh, le capitalisme oui. existait avec des oui. impôts sur les sociétés et des, des cotisations sociales beaucoup plus importantes pour l'ensemble des entreprises et notamment les grosses entreprises. Et puis ça fonctionnait. C'était moins la crise qu'aujourd'hui. Et on s'aperçoit que plus il y a des réponses soi-disant à la crise, c'est-à-dire en exonérant les cotisations sociales, en baissant la fiscalité des plus riches, on s'aperçoit qu'on s'enfonce de plus en plus dans la crise. On exonère et, les cotisations le problème... sociales. Pardon. Pardon. Mais ce sont les plus modestes que l'on aide. Pas hein. forcément, non. Ouais. Les, si, les, les milliards que... d'exonérations, c'est surtout mmh. les grosses entreprises qui en profitent. Hein. Et il a raison, Poutou, mais aussi Bourdin. Il a raison parce que il lui, il lui redemande, mais comment on va faire les petits, euh, les petites, les petites entreprises, les petits patrons, etc. Et t'as et Poutou qui n'en parle pas, qui dit pas un mot dessus et qui amalgame tous les patrons ensemble, mais c'est pas bon et qui parle des gros patrons, mais c'est pas très clair. Il, il devrait donner, dire un mot euh, en disant que voilà, il y a, il y a la fiscalité des grosses entreprises qui est visée et les petites entreprises, les petits patrons, ce sont aussi des corvéables comme les, les salariés pour les grosses entreprises. C'est, c'est, c'est, c'est ça que je reproche souvent à, à, à au NPA à l'extrême gauche, c'est que voilà il n'y a pas de détails, là il y a clairement, c'est facile de le dire quoi, c'est dommage. D'ailleurs comme Bourdin, comment Bourdin peut ignorer ça, hein qu'il y a une différence Et puis aussi comment il peut ignorer le fait que euh, Poutou a raison quand il dit que le, le CICE, etc., le, le, le, la, la, les, les cotisations sociales qui sont baissées ou euh, supprimées profitent d'abord au gros. Le scandale du CICE justement transformé en exonération euh, ou baisse de, de cotisations sociales pour les entreprises, ça a fait et ça continue à faire un bruit de partout ce sont, des ce sont des dizaines de milliards d'euros de perdus par an dans les caisses sociales. Et, et moins de cotisations payées, c'est moins de services publics. Et donc plus de bordel pour tout le monde au bout du compte. Et naturellement, les inégalités sociales se creusent et la violence s'exprime, se justifiant alors l'escalade de la répression policière, etc. Qui peut sérieusement penser que ça peut bien se passer Après, évidemment, tout le monde en profite un peu, chacun à son échelle. <rire> Mais là, c'est quand même plus, plus les gens sont en gros, en général, plus ils s'enrichissent, parce que plus ils profitent de ce qu'on appelle 1800 euros net ouais. Le salaire de base Nous, nous le calcul qu'on fait, c'est pour vivre décemment, il nous faut combien Pour mmh. vivre normalement. On pense qu'en dessous de 1800 euros, même voire peut-être 2000 euros, on peut pas vivre décemment. D'ailleurs, euh, le gouvernement, il avait bien compris, parce que son petit chèque de 100 euros là, de pouvoir d'achat, il, il le donne à qui À tous ceux qui ont moins de 2000 000 euros nets euh, par mois en moyenne sur l'année. Donc, il a bien compris que c'est un peu le seuil euh, en dessous duquel les, les choses commencent à être compliquées. Donc nous, le, dites... seul, le truc il est simple, c'est il y a besoin de ça, il nous faut ça. Une retraite à 60 ans, il nous la faut. Euh, la diminution du plus... temps de travail, il nous le faut. Sixième semaine de congé ouais, payé. Parce en fait, une société euh, mondiale, ouais. Revenu d'autonomie pour les 16-25 ans, ouais. combien C'est un SMIC, enfin, nous, on est pour que ce soit un SMIC aussi. Un SMIC aussi. Ouais, ouais. Ouais, Mais pour en fait, 16-25 ans. Et au, et au bout, sans euh, travail. Oui, oui, oui. oui. L'étude, c'est un travail, d'une certaine manière. Oui. Et oui, et oui euh, partir des besoins de la population pour y répondre, c'est du simple bon sens. Mais du coup, hein, dites-moi si je me trompe, je n'ai toujours pas vu où sont les tas de désaccords qu'il a avec Mélenchon. Jusqu'ici... Tout ce qu'il dit aurait pu être dit et a été dit par la France insoumise. Mis à part la façon de le dire, et encore ça se discute, le fond est identique. Donc, mais, non, mais vous savez, il que... y a des tas d'actionnaires qui gagnent des, des fortunes oui. énormes sans rien travailler, sans, ils branlent rien, ils gagnent quand même énormément. Hein, on a même des gens, je crois que vous connaissez peut-être un peu, Drahi par exemple, pour parler d'un riche, hein, le dixième de, du classement mmh. euh, des fortunes de France, il a combien 12 <rire> milliards Bon, alors si on va nous expliquer que gagner mmh. 1800 euros, ce serait scandaleux, euh, et puis il y en a qui ont des scandaleux milliards... Milliardaires, milliardaires, C'est scandaleux que les milliardaires, oui. par leur travail, leur investissement... Leur... On n'a pas 12 milliards par son <rire> travail, <rire> C'est pas possible <rire> Ah il est fort, c'est ça qu'on aime chez Poutou aussi quoi. Parce que bon, Mélenchon aussi, il dit ça comme ça. Bon, il dit pas, il s'en branle, en, en branle rien, il dit pas ce mot-là, mais tout le reste, ça aime même... je dis que c'est identique, c'est pareil. Mais on aime quand même Poutou quand il dit ça quand même. C est, c est, c est... Je sens que c'est mon pas chose préféré. Je sens, je sais pourquoi, mais je suis sûr que vous aussi. Puis on a la Bourdin, regardez, le journaliste déontologue et exemplaire qui a déjà enfilé son costume de super-héros pour prendre la défense des gentils milliardaires qu'on comprend si peu face aux méchants prolétaires Poutou. <rire> « Ah, sortez le pop-corn, ça va être super !» Arnaud, il a pas 150 milliards parce qu'il travaille. C'est pas possible. Ou alors, il fait hum. un super diplôme et il a, il a, on ne sait pas ce qu'il a fait comme formation non. pour mériter ça. Ça, c'est pas crédible du tout. On veut bon. nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins. C'est de la foutaise. Les riches bon. sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol. Les milliardaires, c'est du vol. vol. Oui, la richesse, c'est ce du vol. Mais comment pouvez-vous com dire ça Mais parce que... Mais, <rire> mais, mais, mais quelqu'un qui sort... Comment mais, vous pouvez oh, penser oui. qu'on peut avoir 12 milliards comme ça Je ne pense rien. Je ne pense rien, non mais franchement, il se moque du monde, mais j'ai tellement envie de le poil assulter, cette hypocrite-là. Allez, on continue. Je, je, je ne les ai pas, si moi, vous vous les poutous, Si vous utilisez ouais. les 12 milliards sur, sur l'histoire de l'humanité, oui. à partir de quand... Ah, le, il est agacé, oui, hein oh là là, c'est difficile à, à supporter. On a là un poutou, un poutou qui tente de développer sa pensée qui n'est pas forcément le plus à l'aise, là, comme ça, en t-shirt, sans costume, avec son vocabulaire familier, euh, qui parle vite parce qu'il a peur d'être coupé, et c'est vrai, par son interlocuteur. Là, l'interlocuteur qui est bourdin, qui lui, il est comme ça, là agacé, et qui crache dans son micro des onomatopées euh, pour le, en boucle, comme ça, pour le, pour le couper, avec un malin plaisir de déstabiliser euh, Poutou. Ce qui démontre euh, son dédain et son mépris, voilà, voilà ce qu'on a, voilà la scène, c'est chaud, c'est chaud ça se demandait si euh, ça, ça a du sens d'y aller, en fait, sur ce plateau, pour un candidat de gauche comme Poutou, même pour Mélenchon. Souvent, qui d'ailleurs lui-même le dit, d'ailleurs, que c'est dur, que ça n'a pas de sens, que c'est... Pourquoi faire Enfin, c'est chaud il faudra avoir bossé pour pouvoir mmh. avoir 12 milliards, en tant mmh. qu'on ait 2000 euros par mois. Donc c'est ce c système, c'est ce pas système normal. que vous voulez mettre... On peut vivre avec un million d'euros, par exemple, ce serait presque raisonnable un million d'euros. Mais mmh. pourquoi 12 milliards Pourquoi 150 milliards Pourquoi aujourd'hui Et c'est ça qui fait que... On est à est peine riche, quoi, avec un du, million d'euros. C'est du vol. Mais cette réflexion, cette réflexion que Bourdin fait là sur le million d'euros, mais c'est bas. C'est bas, mais c'est quoi C'est vraiment... C'est le niveau de cours de récré, c'est quoi Il y a Poutou qui se, qui se débat, là, qui tente, Poutou avec succès, il faut quand même le le, le, le, lui accorder, je trouve, de développer sa grille de lecture. De... Et l'autre, en face, là, un petit pic qui n'a aucun sens, mais... Un million d'euros Bah ouais, c'est quoi C'est presque pareil que 150 milliards Bah oui, tout se vaut <rire> Pourquoi même en discuter C'est bête, hein Tout va bien, le système roule, non parce qu'en fait, cette richesse-là, elle, elle vient du pillage de la richesse collective. Il y a des très riches parce qu'il y a des très pauvres. Et, et mais donc, aussi si on veut de la la création d'entreprise, de la... si mais, de de... mais aussi de l'investissement, mais aussi si veut... euh, oui, ouais, de l'innovation, mais aussi... Oui, veut, oui, ça existe, ouais, ouais, ça sûr. existe. Waouh, ouais. wow, mais c'est Bourdin qu'on a ou c'est Macron en fait, là, qu'on a devant Poutou C'est qui On ne sait plus, hein, différencier. Hein. Il a quand même bien appris ses fiches par cœur. Hein. Apparemment, ils ont les mêmes, hein, les, les mêmes mots creux. Investissement, innovation, création, du vent la plupart du temps. Et puis elles sortent d'où les richesses qui permettent les investissements des entreprises Eh ben du travail des travailleurs, hein, voilà. Alors pourquoi, pourquoi seuls les gros patrons devraient se gaver des bénéfices quand ça fonctionne, les investissements, et comme par hasard tout le monde devrait payer et d'abord les ouvriers et, et les travailleurs quand les investissements euh, foirent On se notre gueule, non Ah ça, Bourdin Macron se tient bien de ne pas en dire un mot, hein Et puis dommage aussi que Poutou ne, ne, ne le foute pas dans les dents L'innovation dans, dans le rafale, l'innovation d'emploi. Ouais. Non, bon, mais, non mais il faut Boutou. bien comprendre que la pauvreté, oui. c'est parce qu'il y a du pillage, c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Ce n'est pas, pas, pas une fatalité. Oui. Il n'y a pas des pauvres parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est parce une... qu'il y a un système qui fabrique ça. J'ai une dernière question à vous poser parce que ça m'a surpris. Vous dites euh, il faut absolument rendre tous les transports gratuits, les transports publics je parle, hein, ouais. gratuits. Ouais. Le métro gratuit, ouais. c'est ça Le bus gratuit, le train gratuit. ouais c'est vrai et l'avion gratuit ouais, aussi. Bon, ceci dit, il est gratuit pour plein de gens le train, vous savez, hein, les députés, oui, les, SNCF, gratuit, oui, euh, les, euh, les cheminots ouais, souvent. Les cheminots oui. Oui. Oui. Ah bah non, non bah non, les cheminots non, ah non justement. Par contre, les députés et on va venir après pour les cheminots, les députés, les ministres avec déjà de très hauts salaires, hein, euh, idem hein, pour les avions. Euh, là, c'est gratuit et quasiment à volonté hein, pour certains et à vie. Hein. Mais là, pour ce qui est du train, ce ne sont pas les cheminots, mais les flics qui viennent d'avoir un nouveau droit. De le droit de jouir de voyager gratos ou quasi gratos sur les TGV sur le réseau SNCF, leur arme de service servant de tickets de train. Tandis que cet avantage de pouvoir voyager gratuitement sur le réseau est en train d'être supprimé pour les cheminots, qui sont les premiers acteurs du réseau quand même. hein. Et ce n'est pas une blague ce que je vous raconte, c'est une idée à Macron, voilà, hein, que Bourdin connaît parfaitement puisque BFM TV a traité l'information plusieurs fois et que personne n'ignore. et Il euh, y a plein de gens qui l'ont gratuitement. Non, mmh. mais ouais, pour nous c'est un service public un peu comme la santé ou comme l'école. C'est-à-dire tous les transports mais, sont gratuits. Mais nous on, gratuit. on pense que c'est des besoins fondamentaux. En fait, l'idée c'est un et peu comme comprendre la... gratuitement. Ouais, mais c'est un peu comme la l'industrie la, la, la... pharmaceutique. On pense que oui. ça, la santé ça doit être complètement gratuit, donc ça veut dire public. Et nous on est pour un service public du transport, on est pour un service public de l'école, de la santé. Et, et et que ces besoins fondamentaux, ce soit, euh, des, des, qui permettent l'accès à l'ensemble de la population. Et donc ça permet aussi de discuter autrement que des questions de salaire en fait. C'est comment une société peut euh, donner accès à, aux besoins fondamentaux. Et même l'alimentation d'une certaine manière, ou l'énergie même, on discute. Il y a des associations. Aussi. Non mais il, y a, il peut y avoir. Le un, logement gratuit. Une, une, une, une, a... Oh là là, mais ce mec est une caricature. Alors on peut comprendre quand même que Bourdin, représentant la bourgeoisie, ait une certaine pensée euh, euh, libérale où chacun se démerde. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, ils sont contents d'avoir les aides sociales, hein, quand ils sont dans la merde, quand leur entreprise coule, quand ils, sont, ils sont contents d'avoir des, des exonérations de, de, de, de cotisations sociales, enfin on le voit, donc ils sont pas... C'est pour ça qu'ils sont hypocrites, que je les traite d'hypocrites. Mais on peut quand même comprendre qu'il y a une, une, deux, deux idéologies qui s'affrontent là sur ce plateau, même si c'était pas censé être le cas, c'est censé être un journaliste qui, qui, euh, qui interview un représentant politique, mais bon, soit... Mais là, mais là, mais là, ce niveau-là de, de caricature, c'est difficile de ne pas, de pas, de pas dire qu'il est saoulant, tonton bourré, là. Non, quand même, à un moment donné, on en a marre. Par contre, Poutou fait une erreur aussi, en reprenant à tout bout de champ le terme « gratuit », et sans définir euh, celui de « public ». Il faudrait qu'il qu explique ce que ça veut dire euh, « gratuit », parce que si rien n'est gratuit, tout se finance. Et c'est là euh, que le débat euh, se trouve, c'est là que les choses se font. La Sécu est le parfait exemple d'un service dit « gratuit » mais qui est en réalité financé par l'impôt, par le collectif, par le public. C'est le cas aussi hein, de l'école et bien d'autres services et autres infrastructures. Qui paye soi-même l'éclairage public, le, le service de la police ou euh, les pompiers ou les routes de, de, de sa ville en fonction de son utilisation personnelle et eh ben voilà, voilà, vous avez plein d'exemples en fait de, de communisme quelque part. Que, ce que dit Poutou, c'est que son courant politique pense qu'il faudrait appliquer cette logique aussi à d'autres secteurs jugés vitaux pour la, la société, comme l'énergie, l'eau ou les transports. Et c'est pas fou. Cette proposition d'ailleurs est exactement partagée avec Mélenchon aussi. Hein, désolé, j'insiste, hein, mais on approche de la fin de la vidéo et de l'interview et je n'ai toujours pas vu encore les, les, les désaccords, bon... Hein il y a beaucoup discute aujourd'hui dans le milieu dans le milieu associatif d'une sécurité alimentaire et, et y compris même sur l'énergie vous savez la question de l'eau ou de l'électricité les premiers mètres cubes ou les premiers les premières consommations d'énergie, elles puissent être gratuites de, de, de, parce que les gens ne peuvent pas se le payer donc c'est ça qui est important donc l'idée oui c'est c'est arriver à faire une société où où on socialise et on fait et on développe des services publics au point que justement on répond aux besoins des populations merci Philippe Poutou d'être venu nous voir ce matin vous êtes sur RMC et BFM TV c'était sport quand même, hein, faut le dire. Hein. Maintenant, je vous encourage à faire une expérience, d'aller voir d'une traite cette, euh, cette interview de 20 minutes, mais sans mes interventions, pour vous rendre compte de la faire par vous-même. Et puis en même temps, de vous amuser à aller voir la même émission, mais avec d'autres invités, des invités bourgeois, de droite comme de gauche, enfin de prétendus gauche, hein, pour voir comment... Bah, se comporte Bourdin face à Hidalgo, Zemmour, Le Pen, euh, Macron, Pécresse et d'autres. Hein. Bien d'autres qui d'ailleurs ont un point commun ensemble à proposer le même monde pourri à l'infini. Vous allez être étonné ou pas de voir avec la violence avec laquelle il s'adresse en, en comparaison à Poutou ici. En conclusion, on peut résumer la chose assez rapidement. Déjà en disant que ce qu'on vient de voir est un cas d'école assez bah, flamboyant de ce de ce qui illustre la mainmise des, des, de, de, de, de la bourgeoisie sur le et du, et du pouvoir économique libéral sur les médias en général. Bourdin, de son côté, qui est censé être un journaliste, eh ben du coup de faire son boulot de journaliste, eh ben a parfaitement campé le rôle du chien de garde du capital, malhonnête, hypocrite, caricatural, allant jusqu'à mentir et à dire des fausses informations sur, par exemple, les cotisations sociale social patronal, le coup de, des frontières des migrants de la police, etc. Tout ça pour faire passer Poutou et son discours comme irréaliste, dangereux et complètement à l'ouest. Et en face, on a Poutou. Poutou, quant à lui, qui s'est plutôt pas mal défendu, pas mal débrouillé. Mais c'est moi qui le dis. Moi, moi qui suis-je Eh ben, je suis quelqu'un de gauche qui a déjà ses billes de compréhension des mécanismes socio-économiques dont Poutou fait référence ici. Pas sûr que des novices, même prolétaires, aient été convaincus pas sûr. La forme compte, en fait. Et le malaise de Poutou, souvent, bien trop souvent, palpable, le dessert, je pense. Même si la raison sur le fond et sa, bah, sa forme plombe le discours. Mais on pourrait aussi reprocher ça à Mélenchon qui, contrairement à Poutou, eh ben, lui va s'attaquer un peu à la personne en face, ce que ne fait pas Poutou. Bref, la preuve que la forme compte, puisque ce qu'il dit ici, Poutou est quasi point par point ce que dit Mélenchon, c'est qu'en 2017, eh bien... Quand l'un fait 1% ou à peine plus au premier tour, l'autre fait quasiment 20%. La forme, l'incarnation compte, c'est indéniable et elle fait partie de la stratégie de conquête du pouvoir, encore plus dans le cas de la 5ème République française, pour arriver aux manettes et changer véritablement la société. Rendez-vous alors en avril 2022 pour appliquer tout ça ou pas. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Retrouvez donc tous les liens utiles sous celle-ci en déroulant les détails. Cette vidéo qui sera sans doute la dernière de l'année 2021, alors qu'on s'apprête à passer le cap des 70 000 abonnés. Wouh, super, merci beaucoup. Ça sera peut-être aussi l'occasion d'organiser de, de de, une soirée live d'ici la fin de l'année, du coup, euh, où l'on pourrait discuter ensemble, tranquillement, de manière un peu informelle. Si ça vous tente, hop, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos bientôt en ligne. Moi, je vous remercie encore une fois pour votre attention, votre fidélité qui dure depuis maintenant plus de 5 ans. Déjà, c'est incroyable, ça va si vite. Si vous souhaitez d'ailleurs que ça puisse continuer, rendez-vous sur gmail.fr soutenir pour y faire un don des 1€ car c'est l'unique façon pour que mon travail puisse perdurer. Merci énormément et moi, je vous dis à très vite ici ou ailleurs parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao